Sur les semis euh, concernant euh, les graines de chez cocopelli donc euh, comme vous voyez elles ont déjà vraiment très bien poussé euh, donc au départ je pensais supprimer euh, un des deux plans sur les petits pots et en réalité euh, je, je préfère euh, laisser sa chance au deuxième plan et donc euh, éclater le, le petit pot en deux et euh, faire en fait autant de, de pots qu'il y a de, de plantules. Donc j'ai repris une, une comment deux, deux caisses en fait de de, de pots de lait. Euh, il s'avère que je me retrouve à court de pots de lait donc euh, en tout cas ceux euh, qui sont carrés en fait donc concède euh, ce format là euh, donc je me suis en fait je, me, je suis contraint d'utiliser de, de des, des pots qui sont ronds et qui sont un petit peu plus petits au niveau de la hauteur euh, ils sont, euh, on le voit mieux sur le côté donc euh, voilà on, on voit qu'ils sont légèrement plus, moins hauts. donc euh, mais bon tant pis euh, j'ai pas, pas le choix donc euh, il faut que je les utilise et euh, j'avais aussi des très gros pots comme ceux là donc, euh, bon, qui sont très bien hein, parce qu'ils sont vraiment plus grands que les autres donc la, la tomate sera plus à l'aise le pied de tomate sera plus à l'aise ah, le problème en fait c'est que ça réduit le nombre de, de plans que je peux mettre dans ma caisse donc euh, on voit que d'un côté euh, j'ai euh, 11, euh, 11 plans possibles donc euh, 4 x 2 plus 3 et de l'autre côté en fait euh, voilà, je peux mettre... Euh, six groupeaux comme ça plus un petit rond là et, et c'est tout donc j'en ai encore deux autres que je mettrai dans une autre caisse je vais voir il faut que je trouve une place j'ai donc déjà rempli de, de billes d'argile bon je me suis aperçu que les billes d'argile de chez gamme vert en, en entrée de gamme sont vraiment pas super qualité Ils sont, elles sont très foncées et je pense que j'en reprendrai plus les comme ça, parce que celles que j'ai, qui étaient dessinées plutôt pour les de l'intérieur, sont vraiment plus jolies, plus une couleur plus éclatante, et l'avantage c'est que je peux les réutiliser d'une année sur l'autre. Celles-ci, j'ai peur qu'elles se désagrègent complètement quand, quand je, je voudrais les récupérer. Donc c'est pas grave, je le saurai, j'en achèterai plus. Euh, donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais euh, ben, m'occuper de ça, donc je vais euh, mettre euh, les, les petits pots en, en pot de lait et je vous reprends euh, après. Petit point sur euh, la mise en pot de lait de, de mes petits pots là, de, de, mes, de, mes, de mes plants de chez Cocopelli. Donc voilà, là j'ai terminé, donc il faudra bien sûr que je les arrose, ça je ferai ça tout à l'heure. Et je voulais vous montrer en fait le résultat des cacahuètes. Plus précisément des arachides euh, pour mon ami Patrick euh, du jardin vivrier. Donc vous voyez en fait, les cacahuètes se sont ouvertes. Donc elles se sont implantées en fait. Hein, on a... Ça ressemble un peu à des champignons. Ici on pourrait croire que ce sont des champignons. Donc, euh, donc voilà, ça pousse. Donc, les cacahuètes ne sont pas cuites. Bon, je m'en doutais un peu parce que je vois pas pourquoi on cuirait des, des cacahuètes destinées aux oiseaux. Pour les humains encore, je comprends, mais pour les oiseaux.. Euh... Donc il y en a certaines qui ne sont pas sorties. Alors je ne sais pas si c'est parce que euh, la terre est pas assez, euh, est pas assez humide. Donc. Euh... Elles sont pas extra... elle n'est pas extrêmement humide mais bon elles peuvent encore sortir hein. donc euh, alors je vais regarder quand je les ai faites donc le 6-3 nous sommes le 13 donc euh, oui ça, ça reste ça reste encore jouable donc, au cas où les autres ne sortent pas, ben, je vais en refaire de nouvelles. Donc, j'ai déjà préparé mes pots, donc je vais les enfoncer. Alors, je voulais vous montrer en fait le type de, de, de cacahuètes que, que j'ai obtenu en les décortiquant. Donc, alors, j'en ai certaines en fait, comme celle-ci, que je trouve un petit peu, peu sèche. Donc, comparé aux autres par exemple. Voilà, On voit que celle de droite là est euh, un, petit peu plus, euh, un petit peu plus foncée. Donc je vais euh, ne pas sélectionner justement les deux cacahuètes plus foncées. Et euh, c'est la même chose pour celle-ci. Vous voyez Celle-ci, elles sont même. Euh, on a l'impression qu'elles seraient peut-être un peu noires en fait. Donc euh, vraiment comparé à une, caca... à une autre cacahuète. Voilà. Là c'est vraiment plus flagrant on voit bien la différence de couleur, donc celle-ci je ne vais pas les prendre, euh, j'ai peur que ça fonctionne pas et donc je reste sur les cacahuètes qui sont à peu près de la même couleur, une couleur assez éclatante donc euh, voilà, donc, comme la dernière fois en fait, alors j'ai une personne qui m'a posé la question et qui m'a expliqué qu'elle elle les plantait avec la gousse, alors de la même façon qu'on ne plante pas les haricots, euh, euh, dont, enfin, les haricots euh, verts par exemple ou jaunes que l'on récupère, on ne plante pas la gousse d'haricots. Donc je vois pas l'intérêt en fait de planter la gousse de, de cacahuètes. Alors apparemment ça a l'air d'être sorti mais je pense que... Comme elles sont protégées par la gousse, euh, je, je pense qu'il euh, vaut mieux les sortir, ça paraît plus logique, euh, pour que justement l'humidité pénètre plus facilement et plus rapidement. Donc euh, voilà, c'était juste une petite remarque. Et donc comme, euh, comme la dernière fois en fait, donc, euh, je vais la positionner à plat, vous voyez, euh, elles sont quand même sorties, hein, donc les autres je ne sais pas, j'en ai pas eu qui, qui, sont, qui ont poussé à l'envers apparemment. Donc, euh, donc je la mets à plat et je l'enfonce à plat donc j'enfonce un petit peu bon euh, je sais pas d'un centimètre on va dire et, et je comble en fait hein. je fais rien de voilà je rajoute pas de terre par-dessus je l'enfonce et euh, voilà et je fais comme ça pour toutes les autres donc euh, je vais faire ça et je vous reprends après euh, un, un petit point sur les cacahuètes là et donc comme vous voyez il y en a plusieurs qui sont sorties donc on voit les feuilles qui sortent mais celle-ci est à l'envers donc, voilà, on voit ici que ce qu'on voit là, c'est les racines. Donc, je ne sais pas pourquoi les cacahuètes, alors il doit y avoir un sens, hein. il faudrait que je fasse un test. Mais quand on voit ça, on sait que la, que, que la cacahuète euh, ne pousse pas dans le bon sens. Donc, en fait, ce que je fais généralement, il bon, faut y aller délicatement, bien sûr, mais comme elles ne sont pas très enfoncées, voilà. Donc on voit que la partie où se trouve la feuille est là. Donc le but c'est vraiment sans la casser, comme euh, voilà, comme je l'ai fait là. Je pense pas que ça sera gênant, mais donc il faudra que je remette peut-être un peu de un peu de de terreau là parce que euh, je suis vraiment un peu juste donc euh, je vais remettre du terreau mais toujours est-il que voilà c'est l'opération qu'il faut réussir à faire donc l'idéal ça serait de bien ouvrir de bien ouvrir le, le, le trou euh, avec le doigt pour euh, avant de positionner la cacahuète pour pas la casser il faudra vraiment la sortir complètement et la repositionner ensuite dans le pot mais donc voilà c'est le principe normalement je même s'il y a un bout cassé je pense pas qu'elle va je vais je vais la mettre dans un coin justement pour, euh, pour voir si euh, si elle s'en sort mais en principe c'est ce qu'il faut faire donc on voit quand même que voilà quand ça sort euh, voilà, on, on voit les feuilles qui sont euh, qui sont sur le point de s'ouvrir donc voilà donc c'est c'est pas très gros pour le moment mais euh, bon voilà ça va ça va prendre de l'ampleur et je les je vais euh, je vais pas tarder à, à les changer de, de contenant parce que là c'est vraiment trop petit donc euh, voilà bon, c'était juste pour vous montrer euh, ce qui peut se produire de temps en temps alors bon il y en a certaines qui, qui, qui ne sont pas sorties je, je pense pas qu'elles sortiront donc euh, bon c'est pas grave hein. il y en a 2 3 4 6 7 8 8 sur 14, donc en gros, c'est à peu près la moitié, donc euh, bon... Là, les, les autres peuvent encore sortir, hein. je ne sais pas quel est le, le temps de germination euh, pour les cacahuètes, mais euh, bon, je vais quand même les laisser un peu, là, peut-être celle-ci, elle devrait peut-être sortir, on voit, il y a une bosse, là, il y a un renflement, donc euh, voilà. Encore une fois, j'ai fait des semis de, de salade, et encore une fois, je les ai laissés filer, donc... Euh, C'est vrai que je ne suis pas très bon sur les semis de salade, vraiment, je... autant quand je les fais en extérieur ça va, mais quand je les fais en intérieur j'ai toujours eu du mal. Donc euh, je vais faire une expérience, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. De la même façon que quand mes, mes, mes plantules de, de tomates filent, eh ben, je vais essayer de faire la même chose avec les, avec les salades, je vais les repiquer dans un, dans un pot plus grand. Euh, et je vais les, les, vraiment les, les placer au niveau du collet en fait, euh, au plus bas en fait, pour euh, essayer de les récupérer. Donc ça va être beaucoup plus euh, délicat parce que je vais, essayer les, je vais essayer de les enlever avec le dos de la, de la cuillère et de les positionner euh, dans, dans, un, dans un pot en fait, euh, un pot comme cela en fait. Voilà, c'est pas très grand, ça doit faire, je sais pas, je serai 6 cm donc euh, voilà, je vais essayer d'utiliser de, de, ces pots pour essayer de récupérer euh, mon erreur. Donc euh, voilà, je, je fais ça et je vous reprends après pour, euh, pour vous montrer si j'ai réussi à faire quelque chose. Et on verra ensuite euh, dans le suivi si euh, réellement on peut récupérer des salades filées. Voilà, à tout de suite. Euh, j'ai sur le sur le plan de travail tout ce que j'avais fait en fait. Donc, euh, je vais tout, tout vous passer en revue. Donc, euh, ici, en fait, on a les salades que j'ai repiquées individuellement. Donc, c'est faisable de repiquer euh, des plantules comme ça, mais c'est quand même très fastidieux. Donc, euh, effectivement, euh, je ne vous conseille pas de faire comme moi et de laisser euh, sans surveillance. En fait, euh, il faut vraiment, euh, quand on fait des semis en intérieur de salade, il faut vraiment les surveiller tous les jours. Donc là en fait je les ai fait pour une fois mais je ne le referai pas parce que vraiment c'est vraiment très fastidieux. Donc ce que je vais faire, j'ai refait des, des semis. Donc bah, les, trois, les trois pots de, de, enfin les trois variétés de, de salade que j'avais fait ont toutes. Enfin, il y en a deux en fait qu on, qui, qui ont filé. Euh, donc, euh, je les ai arrachés, euh, j'ai ressemé des graines et demain, je vais les placer directement dans la serre, en fait, je ne vais pas les laisser du tout en intérieur. Celle-ci, bah, c'est pareil, je vais les mettre aussi dans la serre. Donc, au niveau des, des tomates, donc, euh, bah là, voilà, on, je vous remontre ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici, j'avais, il m'en restait deux, euh, en, je les ai complétés avec... Entre autres, hein, il, il me reste quelques choux, euh, tomates. Euh, mais euh, il y a surtout euh, des œillets d'Inde. Euh, donc euh, là, en fait, les deux qui sont ici, ce sont les deux derniers, je crois, euh, de chez Cocopelli, euh, que je peux pas mettre en pot parce que j'ai plus de pot euh, de lait. Donc je vais attendre euh, quelques jours euh, d'en avoir deux de plus pour pouvoir, enfin trois de plus même, pour pouvoir les mettre en pot. Euh, à côté, donc on a les, les œillets d'Inde. En partie, et l'autre partie se trouve ici, donc j'en avais fait, je crois, 26, et sur les 26, pour le moment, j'en ai 22 qui ont levé, donc, euh, ce qui est plutôt pas mal, donc, euh, là, je vais les laisser encore grandir un petit peu, et je les mettrai après en pot, euh, donc, ça sera pas des pots de lait, parce que j'en je, ai plus, euh, je, je trouverai d'autres pots, euh, comme cela, euh, mais un peu plus gros, marron, donc, j'en ai quelques-uns, alors, là, on a les cacahuètes, donc euh, j'ai toutes terminées. Ici, euh, on a, donc, une nouvelle barquette que j'ai faite, euh, avec des cucurbitacées. Donc, je vais vous passer en revue vite fait euh, ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait euh, donc, des melons, des courges et des concombres. Donc, dans les melons, melons tigre... On voit pas très bien. Voilà. Le melon tigre d'Arménie. Le melon boule d'or. Le melon noir des carmes. Le melon vieille France. Le melon ananas d'Amérique. Courge butternut. Potimarron red curry, courche spaghetti, donc des concombres market mort, de chez Sainte-Marthe, concombre punakera et concombre citron. Donc euh, voilà, en fait c'est vraiment euh Hop, des choses que je n'ai jamais faites en fait, enfin, surtout les, les melons en fait, ça va être la grosse surprise apparemment, c'est des variétés qui devraient être faciles à faire, face enfin, c'est des variétés anciennes qui sont assez hâtives, et je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui nécessite de, une, de la taille en fait, alors je ne sais plus laquelle, je crois que c'est euh, le noir des carmes, je crois, mais euh, les, tous les autres, apparemment, il n'y aurait pas besoin de les tailler donc euh, je les taillerai quand même de toute façon, mais euh, les plus légèrement. Donc euh, voilà, en fait, les melons, euh, j'ai déjà fait plusieurs essais, je les réussis jamais. Donc, autant que faire, euh, bah, pourquoi pas complexifier euh, un peu la chose donc, euh, et euh, démultiplier le nombre de variétés. Va, il y en a bien une qui va marcher, en fait, euh, c'est euh, un peu le désespoir, mais bon, on verra bien euh, ce que ça donne. Donc, euh, voilà. Donc, euh, il se trouve ici. Donc, maintenant, bah, je, je vais arroser tout ça, parce que pour l'instant, euh, ce n'est pas, pas encore arrosé. Donc, et puis, je vais, je vais arroser le reste de mes semis. Donc euh, voilà, bah, écoutez, euh, je vais vous laisser là, euh, j'espère je, que cette vidéo vous a plu, euh, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, euh, comme ça vous vous tiendrez au courant de mes dernières vidéos. Euh, si vous en avez envie, mettez un petit coup de pouce euh, vers le haut, donc euh, ça sera toujours sympa, et partagez la vidéo aussi si vous en avez envie. Voilà, donc euh, bah, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le suivi de le comparatif de mes semis entre le bureau et la chambre d'amis voilà à bientôt